Une fois que je suis prêt à commencer, je peux enregistrer directement dans Oui Vidéo. Alors, je m'en viens cliquer sur Narrate, ici. Et on voit que ça ouvre, ça me dit de m'approcher du micro et d'appuyer sur Record, sur Enregistrer quand je vais être prêt. Alors, je suis prêt, je clique dessus. 3, 2, 1... Alors, bonjour, bienvenue à mon podcast exceptionnel fait avec beaucoup d'amour. Un conseil, c'est de faire des enregistrements qui sont courts. C'est beaucoup plus facile à travailler après. Ça nous donne plein de petits bouts qu'on peut ensuite plus facilement déplacer, effacer, placer comme on veut. Alors, une fois que ça fait mon affaire, je peux le réécouter et l'enregistrer encore, donc ça va effacer ce que je viens de faire, euh, mais si ça fait mon affaire, parce que là ça fait mon affaire, c'est très simple ce que j'ai fait, alors je fais save et là ça va l'ajouter dans ma timeline automatiquement. On voit que ça l'a mis ici. Alors je peux venir l'écouter, je vous ai dit que pour voir le résultat c'est en venant ici en haut à droite, donc je clique là-dessus. Alors bonjour, bienvenue à mon podcast exceptionnel ça fonctionne alors j'ai ma première place ici comme ça je peux ensuite déplacer mon curseur ma, ça ici c'est ma ligne de lecture donc je peux le déplacer comme je veux j'ai qu'à cliquer sur le petit bout bleu ici ça vient déplacer ma tête de lecture comme ça et si je pèse sur play Beaucoup d ça va le mettre au bon endroit si je veux ajouter un autre bout de narration, ben je reclique sur le même bouton, je fais enregistrer. Aujourd'hui, mes invités sont le pape, le président des États-Unis et ma grand-mère. Attachez votre tuque. C'est parfait, je sauvegarde. Et ça vient s'ajouter ici. On voit que ça a ajouté une autre ligne du temps. On peut décider de le déplacer. Ça devient, comme je vous disais, un petit morceau qu'on peut euh, décider euh, de mettre où on veut. L'avantage d'avoir plusieurs lignes comme ça qui se chevauchent, c'est qu'on peut les mettre, euh, on peut les emboîter comme ça. On peut les mettre un par-dessus l'autre. Alors, si on écoute le résultat, c'est un peu intense. À le là, tout le monde parle en même temps. Mais si on a de la musique, par exemple, bien là, c'est la musique peut commencer au moment où il est encore en train de parler. Donc, c'est l'avantage d'avoir deux lignes du temps comme ça qui se chevauchent. Mon prochain enregistrement va se faire où ma tête de lecture se trouve. Donc, si j'avance ma tête de lecture, l'enregistrement que je vais faire va s'enregistrer ici. Si euh, ma tête de lecture est... À chevauche déjà quelque chose, ben, ça va créer une autre ligne pour pas effacer ce que j'avais déjà fait. Alors voilà comment on ajoute de la voix directement dans Oui Vidéo.